à toutes et à tous quelques petits réglages avant d'accueillir les élèves dans une classe virtuelle. Donc on partage son audio afin que les élèves puissent nous entendre dès qu'ils arrivent dans la classe virtuelle. Il est tout à fait inutile de partager la vidéo pour l'instant et le bouton demander la parole sera surtout utile pour les élèves plus tard. Alors je vais dans le menu collaborate. Alors ce menu possède quatre onglets et je vais commencer par utiliser celui qui consiste à régler certains paramètres. Alors je vais dans Mes paramètres, ensuite dans Mes paramètres, je vais dans les paramètres de la session, et dans les paramètres de la session, je ne coche que Publier des messages dans le chat. Il est tout à fait inutile de partager l'audio, la vidéo et le dessiner dans un tableau pour le début. Les élèves sont accueillis au chat.